Eh bien le bonjour à tous et à tous et encore une fois bienvenue sur la chaîne de ProGeek Alors aujourd'hui on va se mettre dans la peau d'un réparateur Donc euh, qui souhaite réparer un téléphone portable qui est en panne, une console de jeu, même son ordinateur Donc c'est tout à fait possible avec un site que je vais vous présenter aujourd'hui Alors ne quittez pas, on va le voir immédiatement Alors, nous revoilà, donc on va pouvoir commencer, donc le site en question sur lequel je faisais allusion, c'est le site Ifixit Je ne sais pas si pour certains le connaissent, mais c'est un site vraiment sympa qui vous permet de pouvoir trouver certains équipements euh, À titre d'information, il est toujours en pleine évolution, donc certains équipements vous allez pouvoir les trouver, peut-être d'autres, ce ne sera pas le cas mais en tout cas, il y en a, on va dire, euh, la majeure partie des, des équipements disponibles actuellement. Donc si on descend un petit peu, on voit bien qu'il y a 5820 appareils, on va dire, euh, que, introduits dans le site. Voilà, avec des informations, avec 21 382 tutoriels en question. Et bien sûr, 80. T1, euh, 1105 euh, solutions, euh, voilà. Alors, donc le site en question euh, vous permet directement en y accédant et sans vous inscrire de chercher l'équipement que vous souhaitez euh, réparer. Euh, la petite information, la partie connexion, c'est pour pouvoir faire des achats sur euh, euh, leur boutique en question pour euh, acheter soit les pièces dont vous avez besoin ou euh, les outils en question qui vous permettront de pouvoir ouvrir par exemple un téléphone portable ou une console de jeu donc voilà c'est parce qu'on n'a pas toujours les, les outils euh, nécessaires par exemple là voilà un kit avec tous les on va dire têtes de tournevis euh, possible donc voilà il euh, y a plusieurs choses que vous pouvez avoir euh, côté, côté équipement ou côté matériel voilà, vous avez plusieurs choses également, un genre d'écran euh, également, donc il euh, y a plusieurs choses en fait à trouver. Mais le plus important, c'est de savoir comment réparer. Et ça, c'est pas... Euh, chaque fois en fait, on cherche euh, soit sur YouTube, soit sur Google, euh, et bien sûr on ne trouve pas toujours ce qu'on souhaite. Donc là au moins, vous avez la possibilité de le faire. Donc on se disait... Soit vous faites une recherche directe, par exemple je souhaite écrire PlayStation 4, ou sinon on va sur guide de réparation afin de trouver ce qu'on veut. Entre-temps, je vous signale que c'est un, un site qui a mis également en place de, une application mobile. D'accord Alors, c'est une application qui est utilisée sur les tablettes smartphones, euh, sous Android et Windows. Malheureusement, iOS, ce n'est pas encore le cas donc vous pouvez le télécharger bien évidemment sans aucun problème et on revient sur la partie guide de réparation sur laquelle on a cliqué alors le guide en fait il nous donne les catégories en question il y en a euh, je dirais actuellement 8 voilà. et le site est comme je disais en pleine évolution donc on peut toujours trouver un plus à chaque fois alors vous avez le mac, les tablettes, les téléphones, les voitures et camions les ordinateurs, les consoles de jeu les téléphones portables donc là ils ont mentionné Android mais il y a Android, iOS on va vérifier par la suite et vous avez les appareils photo donc si on se met sur Android alors donc vous avez les smartphones, les tablettes, les euh, gadgets on va dire genre le smartwatch comme c'est mentionné actuellement et euh, voilà les équipements genre euh, TV vidéo donc là vous avez la possibilité bien sûr de cliquer sur euh, chacun et avoir plus de détails hein, concernant le modèle mais je pense que voilà c'est sur le téléphone dont j'ai accédé auparavant on va le vérifier ensemble donc voilà vous avez l'iOS, l'Android, Windows Phone, Blackberry, Symbian même si euh, il devient rare hein, puisque c'était euh, le système de Nokia auparavant qui est devenu Windows Phone actuellement mais ça vous permet voilà si vous avez un ancien téléphone qui est sous Symbian au moins pouvoir le réparer euh, et toujours l'utiliser donc on va se mettre sur dessus donc on voit bien qu'il y a plusieurs équipements apparemment qui étaient sur Symbian hein. donc euh, ça je ne savais pas entre parenthèses donc pour moi c'était Nokia qui était le l'équipement qui euh, prenait ce genre de système seulement. Mais apparemment ce n'est pas le cas. Alors, donc euh, voilà. Donc vous avez bien sûr les marques. On va essayer d'autres choses. On va essayer les consoles de jeu. Par exemple, vous avez la Xbox euh, ou la Microsoft. La console Microsoft, la console Sony. Euh, voilà, la console Sega. Euh, les rétro consoles donc même les anciens consoles si euh, ça ne fonctionne plus vous pouvez vous dépanner au, afin qu'ils puissent fonctionner voilà donc plusieurs équipements bien sûr qu'on voyait Sony avec PS2 en y accédant il n'y a pas que la PS2 vous allez voir euh, voilà ils n'ont pas mentionné la PS2 mais il y a la Sony directement en y accédant c'est là que vous trouvez toutes les modèles euh, tous les modèles de, de, de la Playstation depuis la la première, c'est celle-ci. Après, c'est celle-là. Et ainsi de suite. Donc voilà. Donc tous les modèles de catégories de, de, de, catégorie de, de consoles. Et en se mettant dessus, vous avez. Voilà. Donc déjà, vous avez la partie... Euh, réparabilité, voilà, réparabilité, euh, c'est à dire, voilà, donc là c'est 8 sur 10, c'est à dire sur, sur une quota de 8 sur 10, euh, voilà, donc ils ont pu euh, réparer, voilà, suite à ce tutoriel voilà, donc euh, vous avez plusieurs euh, guides, je sais pas, par exemple la carte mère, en y accédant, vous pouvez en fait avoir plus de renseignements donc ça vous montre comment retirer l'étiquette, où sont les vis qu'il faut dévisser, comment retirer le couvercle, ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous arrivez à la partie euh, voilà qui est nécessaire pour tout modifier. Donc voilà, c'est pas compliqué, il suffit juste de suivre les, les, les vidéos. Les... C'est un petit peu en anglais, mais voilà, c'est compréhensible, on peut voilà donc suivre sans aucun problème. Et dans le cas où vous voyez que donc vous êtes déjà on va dire un réparateur en herbe et que voilà vous arrivez à déjà faire des réparations que vous souhaitez ajouter un plus à ce site vous pouvez tout simplement cliquer sur créer un tutoriel et ça vous permet de pouvoir ajouter vous-même votre propre en fait euh, euh, tuto euh, qui vous permet euh, qui permettra plutôt aux gens de pouvoir euh, se dépanner euh, ce qui est un plus donc je pense qu'on a fait le tour par rapport aux 6 en question euh, voilà donc comme on l'a dit il euh, y a la partie pièces et boutiques mais il faut s'inscrire pour pouvoir euh, acheter donc les, les équipements ou les matériaux nécessaires donc euh, si on voit actuellement il y a 21 382 tutos et euh, sur 5820 appareils, hein, d'accord. Donc euh, je dirais que c'est le concept du site en question. Euh, voilà tout, il y a un forum si vous souhaitez poser des questions directes. Et euh, ça reste un site vraiment euh, pratique pour ceux qui souhaitent vous se dépanner. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça va vous être utile. Et euh, n'hésitez surtout pas de mentionner votre avis concernant la vidéo et euh, le, voilà ce qu'on a présenté aujourd'hui. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée.